Mes chers internautes, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo qui s'intitule le projet Blue Book, le livre bleu. Le projet Blue Book a démarré dans les années 50. Je vais vous expliquer ce qu'est le projet Blue Book en essayant de ne pas être trop long. Je vous avertis que dans cette vidéo, je vais mettre aussi un, une interview. Une interview qui a été faite en 1950. Euh, si je ne m'abuse, apparemment un alien, un ovni aurait été interviewé par l'US Air Force. J'ai retrouvé donc cette vidéo. Vous êtes libre de, de croire ce que vous voulez dans, dans cette interview. Et est-ce que la vidéo est vraiment un fake ou pas En tout cas, le projet Blue Book, pour synthétiser un petit peu, pour reprendre l'histoire, les premières observations d'ovni en fait, qui suivent la fin de la Seconde Guerre mondiale, Notamment la célèbre histoire de, de Kenneth Arnold. Euh, tout ça, ça mit rapidement l'armée américaine en alerte. En 1947, l'US Air Force, pardon, lança le projet Sign, qui devait lui étudier en fait la réalité ou non de ces phénomènes qui étaient inexpliqués. Ensuite, ce projet a été rebaptisé projet Grudge. En 1949 et en 1951. À la suite d'une importante vague de témoignages d'OVNI, l'armée décide de se lancer dans le projet, dans une étude, avec davantage de moyens, pour élucider le mystère. C'est le 12 avril 1952 que commença le projet Blue Book. Ce projet étant dirigé par le capitaine Howard Ruppelt, cette commission se divisera donc en une section d'études. Un agent de liaison avec le Pentagone, et des consultants scientifiques civils, à la suite d'une recrudescence de témoignages d'OVNI, au cours de l'année 52, le gouvernement commença à s'intéresser aux problèmes de plus en plus près et décida d'enquêter. Septembre 1953, le capitaine Rupert démissionne de son poste. Il publiera dès 1955 « The Report on Tiffeld Flying Object, le livre relatant les cas les plus significatifs qu'il avait pu traiter au sein du projet Blue Book. Le capitaine Charles Hardin reprend donc le commandement du projet en mars 54 et lui par contre il décide de déclassifier et de rendre public le rapport spécial numéro 14 du projet Blue Book. Ce fameux rapport qui conclut à l'inexistence des OVNIs. Ce rapport est mis en vente auprès du grand public en octobre, en octobre 55. Le capitaine Georges Grégory est nommé à la tête du projet en avril 56, sera lui remplacé par le major Robert Friend, qui lui, en octobre 58 et en avril 63, le projet Blue, Blue, Blue Book pardon, passe sous les ordres du major Hector Cantalia. Quint, quat, Quintanlia. Pardon. En mars 66, plusieurs scientifiques civils du projet, dont Alien Henek, prirent publiquement parti pour la réalité du phénomène OVNI. Donc, contre les positions officielles, du projet Blue Book, ce qu'ils n'ont jamais réussi à prouver d'ailleurs. Ces divergences amènent le gouvernement américain à commanditer en 1969 un rapport d'experts auprès du docteur Howard Coudon. L'Université du Colorado, <coughs> où se situe euh, ce professeur, a été donc le professeur a été subtilisé pour ce projet afin d'établir ou non la réalité du phénomène ovni. Le rapport Coudon conclura que les ovnis n'existent pas non plus, et que tous les témoignages reposent, bien évidemment, soit sur une méprise avec des phénomènes naturels, soit sur des hallucinations que toute recherche scientifique dans ce domaine ne présente aucun intérêt. Le projet Blue Book sera donc officiellement dissous. En décembre 1969, le projet Blue Book et donc les activités cesseront à tout jamais en janvier 1970. Alors, ce projet, on a l'impression dans son histoire qu'il a été volontairement mis à l'écart, volontairement étouffé. Pourquoi La première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi a-t-il été étouffé Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on nous cache Qu'est-ce qu'on essaye de, de cacher aux yeux du monde Ensuite, pourquoi existe-t-il une base nommée la zone 51 et que cette base est interdite à tout public Qu'elle est protégée sur 300 km à la ronde et que personne, alors personne, sait ce qui s'y passe réellement, à part quelques témoignages de gens qui ont travaillé là-bas mais qui ont été menacés par le gouvernement Est-ce que c'est le secret défense est-ce que c'est un développement d'armes sophistiquées Et puis il y a cette histoire de Roosevelt, évidemment. Nous allons passer à cette fameuse vidéo dont je vous ai parlé, qui est l'interview d'un alien en 1964. Cette interview est sous-titrée. L'alien semble parler anglais, et la personne qui interview l'alien lui pose des questions plus ou moins concises. Et voici ce que l'alien répond à ces fameuses questions qui sont posées manière, je dois dire, un peu mystérieuse. En tout cas, je vous laisse regarde Ok, on Ok, you told us you traveled and I thousands of years to get here. Tell us the truth. So I take an alien circle so for a future, right? No. Yeah. So we're human. Okay, so you evolved from us. So what are you doing here now? I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. How? I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Okay. So how about we concentrate on your time? Wait, so you to know the a of parent the difference? universe is created. Yes. So you think God. okay We Okay. Illuminate us. Oh, what happens when we die? That's okay, so only instance of simple or death. How? How? How? How? How? How? How? How? How? How? the universe created and why is it so perfectly made for us? Can you be more specific, please? Good good. Perfect. What about morality? What are you basing your morality on? <laughs> I see. Okay, that's it, thank you. <laughs> Terminer cette vidéo vous êtes libre de de croire ce que vous avez envie de croire d'interpréter ce que vous avez envie d'interpréter mais ce que je vous ai montré ce que je vous ai expliqué, c'est l'histoire du, du projet blue book qui a existé dans les années 50 60 et qui reste encore une histoire plus mystérieuse euh, encore aujourd'hui